Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo dont j'ai fait une sortie avec mon AT Pro, une petite sortie bien sympathique en prairie, vous verrez avec l'indice et puis je creuse et on voit ensemble ce que c'est. Donc voilà, pour les nouveaux qui sont, ce arrivent sur ma chaîne, n'hésite pas à faire le tour de ma chaîne, tu verras, il y a un peu toutes sortes, il y a aussi bien de la pêche à l'aimant, la fabrication de couteaux, des tutos, de la présentation de matériel donc n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ce serait gentil et puis euh, à t'abonner si jamais t'es pas abonné évidemment si ça te plaît. voilà là dessus je vous laisse pour la vidéo, allez c'est parti Bienvenue les amis, aujourd'hui euh, petite sortie dans le champ, enfin dans le champ c'est plus une prairie quoi, je vous laisse un peu voir aujourd'hui j'ai choisi l'athée, il y avait longtemps que j'étais sorti avec mon athée donc voilà, il y a du vent, j'espère que ça va aller, allez, c'est parti. Voilà, c'est parti pour cette première cible. Je creuse et puis on regarde ça ensemble. Une douille. Bon, bah les amis, dans ce trou, j'avais un tout petit son à 70, mais vraiment difficile, il y avait des ferrés autour. Donc, euh, je vais quand même creuser. Et voilà, j'ai creusé. Regardez ça. Quand on dira que la T trouve pas petit. Ouais. Ouais, c'est joli. Hein. C'est un beau petit bouton. Hein. Super content. Il ne doit pas être... Je pense pas qu'il ressemble. Je sais pas, en fait. Il y a des trucs derrière. On regardera un peu plus à ça. Beau motif en tout cas. Super content allez. Bon bah les amis, ici j'ai un son encore qui me pète aux oreilles. Bon, l'indice est variant, 20 cm. Donc je creuse tout ça et puis euh, on rallume après. Alors il faut savoir que je suis en mode euh, pro 0. 0 discret effet de sol fait. Voilà. Allez, je creuse ça. Bon, ben les amis, si vous entendez, c'est rien, c'est le casque. Regardez ça ensemble. Bon, ben c'est un déchet. Et ouais, on ne gagne pas à tous les coups. Hein. Bon bah les amis j'ai le même genre de son. Il y a du ferreux à côté je pense. Allez je creuse ça. Bon les amis apparemment c'est sorti. Ça sent pas trop bon. Et voilà. Bon, ça va. C'est. Euh, je sais pas. Ouais, des chiffres romains, mais bon. Non, il y a Vix. Rosella. Roselaire. Roselaire. Allez, je continue. Bon, ben, les amis, ici, un beau petit son qui pète aux oreilles. ça varie entre les 60-70 je creuse ça et on regarde ça ensemble allez c'est parti bon les amis c'est sorti Alors, regardez regardez moi ça je pense que j'ai vu une monnaie je pense ouais moi une petite monnaie on garde ça ensemble ouais c'est une petite monnaie mais allez ça vaut c'est une petite monnaie ça vaut net première monnaie moi bah, je suis content ouais voilà oh, la patine full cran sûrement un demi-centime Pays-Bas, quelque chose comme ça. Super, je suis content. Allez, je continue. Bon bah les amis, ici j'ai un son euh, plutôt merdique. L'indice varie. J'ai quand même envie de le creuser parce qu'il y a un son aigu à côté. Dans les 70. Donc je vais creuser ça et puis on verra ce que c'est. Allez, je continue. Les amis, j'espère que vous voyez bien. J'ai galère il hein, est profond. Hein pas ce qu'il y a là. C'était un son assez, euh, assez bizarre, donc certainement inféreux, mais bon. Je vais retirer mon casque. Et des fois, il faut tenter. C'est pas sur quoi on va tomber. Hein. Ouais, voilà. Voilà le son hurler entre les ferreux. Je sais pas ce que c'est. Je et puis on verra. Allez, je continue. Ah les amis, ici, on a un son. Je vais le creuser. Du ferreux côté ou alors c'est un ferreux, je sais pas. Allez, c'est parti. Bon, bah, les amis, c'est dans la motte, je pense à un déchet. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive Désolé, mon propre intérêt. Il... Voilà, c'était bien ça. Alors qu'est-ce Ah ben bah, c'est un morceau de d'une euh, je ne sais pas voilà je ferai un nettoyage mais ça m'a déjà l'air bien vieux allez je continue bon oh les amis beau son son qui pète aux oreilles petit indice entre 50 et 60 ça varie reste à 50 51 fixe donc euh, c'est sorti on va regarder ça ensemble Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a pas mal de, de vieux objets comme ça, mais on trouve jamais un entier, c'est dommage. Donc voilà. Continue. Bon bah ben les amis, mon trou était là, juste ici. Un très beau son avec un indice plus ou moins plus ou moins fixe voilà, donc on va regarder bon ben une petite monnaie pour l'instant un petit bouton il fait chaud hein regarder au pro parce qu'il me dit que c'est pas loin. J'enlève juste mon casque parce que... Ah non voilà, ah bah voilà elle est juste tombée, <rire> voilà, une balle ou une ogive je ne sais pas trop comment on dit, elle est en bon état, hein voilà, super, bah je continue, Oh, bon, on a un son agréable. On va creuser ça. Allez, c'est parti. C'est dur à creuser. Le son est toujours joli. l'indice chute un peu, varie un peu. On va voir ça. Et Petite monnaie pour mes abonnés, là. Ce serait bien. et ben non, c'est ça. J'en trouve. <rire> J'en trouve assez souvent. Des, euh, des petites douilles, quelquefois il y a, il y a des dessins en dessous, ouais. mais celle-ci il y a rien donc je perds pas de temps, je continue. Bon, les amis, j'ai un bon espoir de faire un live réussi. Si j'ai un super son 80-81 fixe, donc on va creuser ça ensemble. Il y a du vent, j'ai mis le pare-vent du micro, j'espère que vous allez l'entendre. C'est dur à creuser ici. Franchement. Je fais attention parce que si c'est une monnaie, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas possible ça. Allez ma grosse. Excusez-moi si vous voyagez un peu, mais. Alors. Les amis, ça sent toujours aussi bon, toujours le même indice. C'est sorti, on va voir ça ensemble. Hein. Petite monnaie, ce serait cool. Hein. J'en ai fait qu'une. Alors, t'es où toi? Ah ah. Direct réussi, les amis. Oh, super content. Une petite monnaie. Waouh Je vois deux trois restes. C'est un vieux... certainement un vieux liard. 2600 aidés. Ah ouais. Malheureusement. Ouf. Ouais. Il y a encore quelques beaux reliefs. Je sais pas si vous allez voir. Euh, on voit, je pense qu'on voit une date là. Là, je vois un 4, euh, là, 1640, je pense. Malheureusement, au nettoyage, ça va pas rester. Non, ça va pas rester, malheureusement. Mais enfin, monnaie quand même, quoi, je suis super content. Direct réussi. Allez, bah, je continue, les amis. Oui, peut-être un deuxième direct. Très beau son net dans les 80 85 ah, je me suis mis en mode euh, pro custom euh, pro coin parce que il a beaucoup de déchets quand même Et comme il me reste plus beaucoup de temps bon, bah, c'est sorti lundi c'est toujours pareil est-ce que je vais réussir un deuxième live Ce serait plutôt cool. Alors, t'es où toi En je sais même pas si vous voyez bien. Sur le coup, il y a des fois... C'est embêtant. Hein ouais. Ah, les amis, vous voyez vous voyez ce que je vois. <rire> Qu'est-ce que c'est Ah bah non, c'est même pas une monnaie. <rire> ah, je me suis fait avoir. C'est un ancien clou. Des vieux, vieux clous, là.